Bonjour à tous et bonjour Thierry, nous bonjour. sommes aujourd'hui au marché des terroirs et je voudrais vous présenter Monsieur Maréchal à qui appartient le marché des terroirs et qui va vous présenter déjà son activité. Rebonjour Thierry. Bonjour Emmanuel. bonjour à toutes et à tous, bienvenue à basse effectivement, le marché des terroirs, un magasin créé il y a deux ans, un magasin de proximité qui privilégie toutes les filières d'approvisionnement des producteurs. 90% des pays de la Loire, une offre référence aujourd'hui d'à peu près 3000 produits. Merci Thierry. Vous m'avez parlé également lorsque vous m'avez contacté que vous aviez une problématique avec, euh, pas une problématique mais une, euh, une manière de travailler différente de, des autres magasins avec le drive fermé. Pouvez-vous m'en parler Tout à fait, effectivement, comme tout projet indépendant euh, très euh, chronophage, euh, une idée supplémentaire est très vite intervenue pour séduire une autre forme de consommation, à savoir la mise en place d'un drive fermier. C'est pour ça que, en termes de communication, j'ai fait appel à Emmanuel et son expertise et son expérience pour dynamiser le référencement naturel ainsi que tous les axes de communication possibles pour élargir ma zone d'achalandise. Effectivement, nous avons travaillé sur le webmarketing, mot qui indique qu'on va travailler sur du marketing mais par l'intermédiaire du web, nous avons travaillé avec Thierry sur euh, le référencement naturel par le biais des réseaux sociaux avec euh, la page Facebook qui était déjà très efficace. Euh, mais nous avons euh, retravaillé un petit peu plus sur le, le fond, euh, également sur euh, le produit phare du moment qui est le, le produit Instagram, qu'il ne faut, euh, faut pas surtout euh, oublier. Et euh, sur différentes petites choses que nous avons vues ensemble, mais c'est un secret et nous pourrions voir ça en formation plus tard. Donc, euh, merci pour cet accueil en tout cas. Merci Emmanuel. Et je vous souhaite une bonne continuation sur ce, sur ce beau métier que vous faites. Et euh, de toute façon, nous sommes amenés à nous revoir, puisque je reviens régulièrement euh, vous voir pour acheter tous mes fruits et légumes euh, au magasin. Euh, et euh, pour ce faire, euh, merci déjà d'être présent dans, dans le secteur. Je vous en prie et grand merci à vous encore pour tout ce que nous avons pu appréhender et ce que nous continuons à faire. Et J'en profite pour recommander vivement l'expertise et les travaux, bien évidemment, d'Emmanuel qui est de bons conseils et très important pour nous, chefs d'entreprise indépendants, qui pourraient, je dirais... Trouver un, une source de développement euh, facilitée grâce à des, à des experts, euh, toujours dans la bonne humeur et, et dans le conseil. Merci à vous, Emmanuel. Merci Thierry. À bientôt à tous pour de nouvelles vidéos. Au revoir.